Et donc je finis, mon personnage finit quand même par se décider le soir, par laisser un petit peu tomber tout le monde, et par se décider, le, par se décider pour aller voir ce fameux Duncan. Donc à partir de là, moi je serais tout seul, donc je ne sais plus. Voilà. pas du tout ce qui s'est passé pour le reste. Ce qui s'est passé entre deux dans la journée, c'est que mon personnage s'est rendu compte que même s'il était plus ou moins blessé, il pouvait se lever et se déplacer d'une manière... pas assez rapidement pour courir et tout ça, mais au moins il pouvait se déplacer et continuer ses affaires. Et le seul truc qui s'est mis en tête, c'est bon, il reste toujours des gens de vivant chez à la ferme euh... où euh... Ian est mort. Chantraine J'entraîne une sorcière, euh... Inquisition. On va soit tout faire brûler, soit tout faire péter. Euh... Suite à ça, mon personnage est euh... putain, c'était plus film mort. Du coup, c'était je sais Donc euh, le nouveau personnage euh, qu'utilisait euh, Filmore, euh, sommes partis plus ou moins avec un fusil et un pistolet euh, à la ferme, euh, sachant que son nouveau personnage était un, un ancien flic ripou, enfin affilié à des affaires plus ou moins pas très euh, pas très flicard, quoi. Il euh, finit euh, par me suivre et euh, me regarde. Euh, Littéralement, euh, je crois, décapité Anne Chantraine à coup de fusil. Je crois que c'est ça qui s'est passé. Hein. C je suis rentré elle était euh, en train de se changer. Le seul réflexe que j'ai eu, c'est « Coucou Pff !» Je crois que c'était un truc de ce genre-là. Euh, et je revois le cadavre euh, ou le corps euh, inanimé de, de Yann euh, sans la tête, avec la tête posée euh, propre. Pas... Que... Euh, pas exploser en, en plein de petits morceaux comme la dernière fois et euh, les bouts détachés euh, premier réflexe de mon personnage c'est prendre le bras prendre un bras, le jeter par la fenêtre prendre le deuxième bras, le lancer à l'autre bout de, du bâtiment prendre la tête, prendre le, le fusil en mode euh, bat de baseball et plus ou moins euh, faire un carnage avec la tête euh, et repeindre la tapisserie euh, avec ce qui restait de cervelle ou... Du moins l'entièreté de la série. Du crâne du personnage. Euh, faut savoir que mon personnage était à... Quasiment... Euh... Quelques points de la folie. Donc euh, pour lui, il n'y avait plus que vengeance, vengeance, vengeance. Euh, suite à ça, mon personnage retourne en ville, l'air de rien. Euh... Brûle quand même la maison ah, non, entre toi. deux. Non, t'es sérieux ah non, brûle la maison entre deux par réflexe, comme ça euh, au moins on est sûr que tout, que tout se passera bien. Il croise Sandy et mon personnage tranquillement a... Euh, ah non, je reviens de la chasse, j'ai été tué la saloperie de sanglier qui m'a plus ou moins attaqué. Sandy étant le policier. Euh, voilà, Sandy étant le policier. Euh, par contre, euh, je revenais vers la ville plus ou moins en me déplaçant rapidement, car euh, la maison euh, de Yann, euh, je ne sais plus comment, est en train de brûler. Euh, Sandy qui euh, commence à se demander si c'est pas moi qui ai mis le feu à la maison euh, demande de l'aider pour aller jusqu'à la maison et d'éteindre le feu euh, que je fais plus ou moins pour le suivre et euh, pas trop euh, m'attirer les foudres de la police sur le dos euh, j'arrose plus l'herbe que la maison pour essayer d'éteindre le feu pendant que lui était parti au village normalement aller chercher les gens au bout de 10 minutes, je repars au village, l'air de rien, en mode, bah, de toute façon, le temps que vous arrivez, euh, ça a fini de brûler. Euh... Et euh, retourne chez le docteur, l'air de rien, repose le fusil là où il l'a trouvé, et euh, se rassoit tranquillement, euh, en mode, euh, bon, bah, qui pour la suite. Entre deux, c'était ça qui s'était passé. Après, c'est le fameux plan. Euh, à sauver le gamin, demander donc, voilà. aux parents euh, d'aller à Inverness. C'est ça, parce qu'on monte euh, une fois une fois après avoir rencontré, donc je vais voir ce fameux, euh, ce fameux Duncan. Euh, donc, je comprends de fil en aiguille, je comprends que évidemment, comme on l'avait on l'avait soupçonné, euh, c'est les, les cultistes qui ont récupéré le, qui ont le gamin, évidemment. Euh, alors. Pareil, je vais faire la rencontre, on entend parler d'un certain Tommy Hayes comme, euh, comme étant euh, un délinquant notoire, etc. Et en fait, euh, je passe les détails, on, on l'approchera, et on se rendra compte, tout ça, il se présentera comme étant en fait, un flic infiltré dans, dans toute cette affaire et voulant démêler en fait le, le, les tenants et les aboutissants de, de, de ce qui se passe à, à Nguyen Caniche, et qui a évidemment alerté les autorités quand même. Euh, ce qui finit par... Euh... Le lâcher de Biaki aussi, entre deux. Hmm? Durant huile, la nuit, le lâcher de Biaki, entre deux pour ouais, crois... la tête ouais non c'est ouais, vrai c'est pas c'est pas, pas euh, ouais parce qu'il est proposé à, il, il expliquait à, à comment ça le ah, oui. personnage de Willy euh, à Willy que euh, en fait à Jesse dans le corps de Willy euh, que biaki va être euh, qu'on va se débarrasser de ces empêcheurs de tourner en rond parlant de mes collègues euh, en envoyant un biaki dans la nuit voilà bon, un petit. Euh, Petit aparté donc évidemment les collègues sont prévenus donc le, le finalement ce bien qu'il a on arrivera à le contourner <rire> il fera pas plus de dégâts que ça euh, voilà bon, c'était un petit, euh, petit épisode en plus enfin le je vais synthétiser un petit peu parce que bah, les, les joueurs ont évidemment on a fait beaucoup de choses on a circulé beaucoup on a discuté beaucoup hein, bah, on a plus préparé le terrain ça. pour euh, euh, le soir c'est ça et arrivé euh, donc arrivé le euh, arrive le moment où euh, je dois me rendre là il y, y, y a plus le choix je dois me rendre euh, chez Duncan euh, je me rends chez Duncan avec, accompagné par ce, par ce, ce flic euh, infiltré, et en fait, euh, eh bien, on va réussir à neutraliser le sorcier sans aucune difficulté, ce qui, moi, m'a un petit peu étonné. Globalement, <rire> euh, c'est pas moi qui m'en occuperai, c'est bien sûr le, le policier hein, qui va s'occuper de, de dégager un petit peu le terrain. Euh, alors le personnage là à ce moment là le corps de Willy en tout cas prend, euh, prend énormément hein, il est en très très grande difficulté au niveau physique euh, voilà et, euh, et il est rentré là dedans sachant que pour Jessie Jessie voit ça un petit peu comme le, le, sa dernière chance de, de réussir à sauver ce gamin euh, et fonce un petit peu dans le tas quand même donc ne va pas s'occuper particulièrement de ce lieu euh, qui est donc à flanc de falaise, creusé dans la falaise a priori, enfin euh, en tout cas une partie du bâtiment donne dans la falaise et euh, dans une grande falaise. Et en fait, je vais fouiller ce bâtiment. Je, je vais y trouver quelques livres. Le, le gardien va d'ailleurs me, me rendre un petit service en me disant Tiens, il bah, y, y a une chaise, il y a une chaise, il y a une chaise, il y a une chaise. <rire> euh, ce qui fait que je finirai par m'intéresser en sortant de, de toute cette affaire à la chaise. Mais j'avoue être que le personnage est passé à côté et un peu le voir un peu volontairement parce que euh, le, le but pour moi c'était d'aller très vite. C'était de faire en sorte que le, le, le le sacrifice ne puisse pas avoir lieu. Donc je me suis pas spécialement attardé. J'ai ouvert les placards, j'ai regardé ce qu'il y avait dedans vite fait, trouvé un ou deux livres, hop hop, on fonce, on fonce, on fonce, avec ce... on trouve une pièce évidemment dissimulée, euh, vous en doutez bien, et là on trouve un escalier qui descend dans les profondeurs de la Terre nous descendons avec ce policier dans les profondeurs de la terre, bon pareil je vous passe un peu les détails parce que évidemment on va circuler dans, dans un certain nombre de couloirs souterrains euh, très très glauques dans lesquels il y aura des choses très très étranges, on entendra des litanies, des choses comme ça, enfin c'est vraiment une, une atmosphère extrêmement dangereuse et extrêmement euh, angoissante. Hein. Et euh, Jesse dans le corps de Willy accompagné de, de, de ce flic qui devient, euh, qui est devenu très rapidement son, son binôme, euh, Circule dans, cette, dans ce méandre de, de, de grottes, trouve des choses très très étranges, des gravures enfin, voilà, tout un tas de, de choses comme vous pouvez l'imaginer je pense euh, Et arrive, arrive en fin de, en fin de course, euh, je, je fais le choix de, de choisir hein, plusieurs choix, et je fais le choix d'aller dans une des pièces, en ouvrant cette pièce, euh, et en descendant quelques une volée d'escalier, petit petite cut, euh, nous descendions donc cette, cette volée de marche avec, accompagnée de ce, de ce policier, et on arrive devant une étrange cérémonie, avec des, des, des hommes euh, vêtus de façon extrêmement étrange, et, et en fait, avant même d'avoir le temps de, de réagir à quoi que ce soit, euh, l'un de deux... Euh, avec sa face de, de reptile, il faut bien le dire, <rire> euh, se retourne vers nous, braque un objet qui ressemble vaguement à une arme à feu, euh, tire dans notre direction et je vois mon, mon collègue juste derrière moi se transformer en espèce de pâté pour chien immédiatement après avoir reçu le, le tir. Euh, évidemment là moi je prends Étonne, un, coup de... <rire> euh, le prend un coup de stress en se disant ah ben, dis -donc, même dans le corps de Willy il va pas s'en sortir coup de chance le gardien euh, je pense a, a été assez, euh, assez clément sur ce coup là puisque euh, les hommes lézards connaissaient Willy je suis dans le corps de Willy ça me sauve la vie euh, les hommes lézards s'adressent à moi me demandant ce que je fous là, en gros euh, et bah, d'aller préparer la cérémonie plutôt que de l'endouiller là en gros euh, sur ce, je m'exécute. Bizarrement, je ne discute pas beaucoup plus longtemps quand je vois qu'il me laisse la vie sauve. Euh, oui, oui, bah, bien sûr, bah, j'y vais, j'y vais, j'y vais. tot Et je me barre en courant euh, dès que, que l'occasion se présente. Euh, et j'arrive donc à ressortir vivant de, de la rencontre avec, euh, avec ce peuple dont je ne sais évidemment. Euh, voilà, et je ressors de, de là-dedans. Alors, Je réfléchis énormément à où peut se trouver la, la petite. Il euh, y a plusieurs sorties qui s'offrent qui à moi, une qui donne sur.. Euh, voilà, donc que je n'exploiterai pas en fait. Donc, euh, donc on ne va pas, euh, pas, pas imaginer ce qui aurait pu se passer. Euh, et donc je ressors de là-dedans et euh, je retrouve la petite malheureuse me comme plus je l'ai retrouvée, c'est le seul truc qui m'échappe J'ai entendu pleurer en partant dans une... Ah c'est ça c'est le bruit euh, C'est ça, j'entends pleurer et euh, finalement euh, je ressors de là-dedans je, je suis dans un état lamentable, hein, j ai, j ai, on a vécu énormément de choses euh, pour, ceux qui, pour ceux qui connaissent un peu le jeu euh, ça donne un point de blessure, d'ailleurs zéro en réalité point de blessure, je tiens sur rien, hein. j'ai plus de souffle, j'ai plus rien. Euh, et donc Jesse trouve, trouve l'enfant, en sort avec l'enfant, fouille la chaise, euh, la chaise principale, la chaise qui était dans l'entrée principale, euh, sur un coup de génie, comme ça, une, une illumination, hein. il se dit tiens sous la chaise, il pourrait peut-être y avoir un truc. Fouille sous la chaise, récupère un tas de documents, récupère tout ce qu'il peut en fait, dans la baraque euh, avant de se, de se sauver de la dedans en sachant, se sachant condamné. Euh, et donc, euh, donc, le personnage, enfin, le. le Willy, dans, Jesse dans le corps de Willy sort, réussit à, à, à sauver cet enfant. Euh, il faut savoir qu'entre-temps, on avait essayé de mettre les deux fermiers à l'abri en, en leur demandant d'aller à Inverness. En prétextant, je ne sais plus quoi... Que, que leur qu petite voilà, a été retrouvée qu'ils euh, qu des Voilà, qu avaient, on avait eu des nouvelles et que la, la, la, la gamine était à l'hôpital d'Inverness, ou au commissariat d'Inverness, et donc on les avait envoyés, en fait, le but était de les, les sauver de là, euh, pour, que, euh, bah pour que la famille puisse se reconstituer à l'abri de, des malversations de, de, du culte. Voilà, et alors euh, s'est se passé aussi un événement, euh, voilà en, en rêve, enfin... En, Personnage a une vision, une espèce de. entre l'hallucination, le rêve, euh, et se voit dans une pièce extrêmement moderne, euh, derrière, en train d'épier le, les écrits de, de Carl Stanford. Euh, et découvre donc une lettre qui explique en fait toute l'affaire, qui explique pourquoi euh, qu'en gros euh, tout ça a été mené évidemment depuis le départ par Carl Stanford, euh, qui a fait venir tous ces gens-là pour, euh, pour récupérer euh, le, le fameux disque, etc. etc. Donc tout ce que, tous nos soupçons sont confirmés par, euh, par la lettre. Euh, voilà, et on récupère aussi d'ailleurs une petite liste <rire> de, des membres de, de l'Assemblée euh, qui, qui nous fait comprendre, qui a cet avantage de nous faire comprendre qu'il euh, y a de nombreuses sectes, mais qu'elles sont intrinsèquement liées les unes aux autres. Euh, on a les fils de Yoxotot, euh, alors GDPH, je sais plus, euh, ou on les a pas encore rencontrés Non, on si les a pas, pas, pas, pas encore rencontrés. Euh, les chevaliers du Ville Extérieur, et donc on sait que tout ça est lié aussi au Crépuscule d'Argent, donc voilà, on arrive à comprendre maintenant qu'il y a bien. Une, une opération internationale d'envergure pour récupérer l'artefact et pour récupérer, pour mettre ça en lien avec l'arc de Lactos euh, enfin, voilà et on récupère, voilà, on récupère quelques 17 livres, de, livres okay. dont un qui s'appelle les connaisseurs savent ce que c'est <rire> on récupère quelques livres, quelques ouvrages de puissance et autres euh, voilà, en, euh, et finalement tout ça se solde, évidemment, par la mort de, de Willy dans les, dans les minutes quasiment qui suivent euh, l'échappée belle de, de ce lieu hein, euh, puisque Willy tombe à moitié dans le, dans le coma, enfin Willy, Jesse tombe à moitié dans le coma, une tentative de soins un petit peu ratée euh, achève, le, achève ce pauvre, ce pauvre Jesse Willy, euh, voilà, qui termine ici sa carrière d'investigateur, et à partir de là, euh, eh bien, moi en tant que joueur, je serai plus du tout concerné par ce qui se passe puisque euh, bah, le prochain le prochain personnage du prochain épisode est actuellement euh, au moment où on parle oui, est où, où meurt, euh, est actuellement à Boston euh, puisqu'il s'agira du comptable euh, de 68 ans, euh, Monsieur Samuel Hayes, dont on parlera pro probablement lors d'une prochaine vidéo. Donc euh, pendant ce temps-là, enfin une fois que tout ça a été passé, que malheureusement euh, notre cher ami Jesse euh, feu de son âme. <rire> Euh, fut euh, amené jusqu'à l'hôpital avec mon personnage qui était plus ou moins blessé. Euh, on laissera ces deux personnages-là, malheureusement, euh, l'un à la morgue, l'autre dans une salle d'hospice, euh, finir ces quelques derniers jours, vu qu'il était euh, atteint d'une maladie euh, qui, pour euh, le calmer, on lui donnait de fortes doses d'amphétamine. Euh, voilà. Euh, pour qu'il puisse se déplacer tranquillement et tout ça, euh, il finira de passer ses jours dans cet hôpital. Pendant ce temps-là, euh, nos deux personnages restants, car on avait perdu nicolas et entre deux, on ne savait pas où il était parti. Nos deux personnages restants. Le russe un peu lâche, je précise pour. Oui, ça fait <rire> Après, ça faisait un petit moment qu'il nous disait qu'il voulait retourner dans ses steppes natales et qu'il se sentirait sûrement mieux. Enfin, moins en danger. <rire> Euh, suite à la Captain et euh, le nouveau personnage de Filmore euh, retrouve les parents euh, de la petite, euh, redonne le bébé, euh, essaye, euh, enfin contacte ton nouveau personnage, contacte mon nouveau personnage euh, au passage et dire et il nous dit et euh, plus ou moins dit voilà euh, on en est à là. Il euh, y a des chances qu'on retourne aux états unis euh, car on a reçu euh, un, une lettre, on m'appelle... Euh... On reçoit un télégramme Un, un télégramme, Alors Merci. en fait, euh, moi je n'y étais plus, mais par contre j'ai quand même lu le télégramme, hein, la magie du jeu de rôle. Euh, et donc nous recevons un, un, un télégramme euh, par la World Worldwide Telegraph, euh, The Globe in 7 Minutes, euh, qui nous dit, euh, je vais vous lire le texte comme ça, euh, « Gentleman est rencontré hier Jacob Hancock, stop, m'a rapporté vos exploits en Écosse. À voilà, vous de juger. <rire> a donc communiquer votre éventuelle disponibilité par retour. Stop. Souhaite que vous enquêtiez sur la mort d'Eric von Farstein. Stop. Stop. <rire> Stop. Euh, crois qu'il est mort de cause surnaturelle. Stop. Règlements frais suivront votre accord. Stop. Si disponible, Partirez de Southampton dans deux jours. Stop. Signé Winwood. Terminé. Donc, nous voilà partis... Euh... Von Farstein, alors la petite référence à Von Stry, pour ceux qui aiment le Sinoche. Euh, voilà, Winwood, les studios hollywoodiens. Hein. Donc nous voilà euh, pour la, la suite, euh, avec une nouvelle mission, de nouveau surnaturelle, que nous allons... Très probablement naïvement ac accepté, <rire> sachant que nous, nous allons probablement y laisser encore deux trois personnages. Nous allons néanmoins accepter ceci et euh, Samuel Hayes sera donc contacté puisque euh, les personnages reviendront d'Écosse. Le reste du groupe reviendra d'Écosse oui, vers le vers l'Amérique ah oui, et vrai. trouvera comme point de comme point de chute. Se dira euh, le groupe se dira bah, Finalement on était bien chez Worcester, hein, cette grande maison, pour ceux qui ont suivi les épisodes précédents, cette grande maison dans laquelle il y a à peu près tout ce qu'on veut et, et qui est en libre accès. Ça faisait euh, bien la batcave. <rire> Après tout, on a informé aussi la famille et on est tombé sur ce Samuel Ice qui a pas l'air d'être un, un type fermé, et donc tous les investigateurs se retrouveront pour la suite à Boston, avant de partir très probablement pour les studios hollywoodiens. Voilà. Je crois, que... je crois que tout a été dit. On a fait pas mal pour le, le séjour en Écosse. Donc un séjour en Écosse, euh, un tout petit poil pas trop touristique et un tout petit poil très très chaud, on va le dire comme ça. Où, où encore une fois les morts se sont succédés. Euh, le, la folie, euh, la folie a, a gagné à peu près tout le monde. Enfin encore une fois un scénario très très très meurtrier euh, duquel il était très difficile de se sortir je pense sans, sans y laisser un peu de plume. Euh, alors ça c'est le point de vue après du scénario Après sur un point, de vue, euh, un point de vue de joueur de jeu de rôle en règle générale On critique un petit peu de, de, euh, du scénario je, trou, je trouve que le scénario est pas forcément mauvais Mais qu'il est, est pas forcément non plus le, le plus structuré de ce qu'on ait fait euh, C'est un scénario que j'ai trouvé un peu... Euh, non, euh, c'est un scénario je pense euh, qui, à côté duquel on peut passer complètement il euh, mmh. y, y a des choses qui sont euh, les choses s'imbriquent pas forcément très très naturellement bah typiquement euh, ça c'est quand même très très artificiel et les choses, je pense que cet épisode là est, est très intéressant mais qui nécessite vraiment d'être, là c'est la première fois que tu fais jouer à la campagne il faut le tester pour savoir mais, euh, mais je pense que c'est un épisode qu'il faut retravailler un peu pour qu'il qu ait sa cohérence en fait dans l'ensemble le, dans euh, parce que là on sent bien que pour y aller comme pour en revenir c'est un, un peu, on sent que ça a été vraiment mis au forceps quoi, qu'il a vraiment fallu euh, mettre voilà, du télégraphe euh, mettre de, de... Des, des choses où on ne peut vraiment pas passer à côté, on n'a pas trop le choix et on sait oui, bien que ça. si on refuse l'avance du télégraphe, on sait ce qui va se passer. Euh, on va au Sinoche et puis la campagne est terminée. <rire> et le, le... le Cthulhu apparaît et l'humanité est détruite. Donc est on, va souvent, parce on, avait, euh, on a eu d'autres infos, mais par contre, ça aurait été partir euh, par exemple à Londres parce qu'on savait qu'il y avait une partie de la secte ça, qui ouais. était à Londres, des conneries comme ça. En gros, on ne serait jamais reparti directement aux États-Unis. On serait parti à Londres ou en Afrique directement. La, la logique voudrait en fait quand nous on a suivi le scénario on est passé par Arkham, je pense que c'est pas du tout prévu, par exemple dans les ondes de qu'il qui a un crochet par Arkham, ça c'est le gardien qui dira, mais nous on a eu on a eu cette idée là parce que justement on a eu des éléments qui nous disaient ah Arkham machin, bon bah nous il faut trouver un, un signe des anciens, ah bah nous trouver un signe des anciens, on a une petite idée, on sait qu'à Arkham là-bas il y a un professeur un peu taré qui a, qu a plein de trucs sur le sujet, on va aller le voir. Enfin voilà, on commençait nous à partir dans un peu toutes les directions, on, on entend parler de l'Afrique. Moi, j'étais à deux doigts d'aller acheter des billets pour l'Afrique, hein, au oui, départ. Oui. Euh, donc là, ça demande ça demande un, vraiment un petit, un petit peu, beaucoup, je trouve, de, de, forcing de, pour ouais, de, de forcing pour y aller naturellement, on va dire. Ça manque un peu d'enchaînement. Je pense que ça, c'est la rédaction de la campagne qui fait ça. C'est assez typique des campagnes des années 80 euh, de, de Causium, hein, euh, où parfois, on, ça manque hein, un petit peu de, de corps pour... Euh, après voilà, c'est un, un scénario exotique, un peu dépaysant, euh, L'Écosse, on n'a pas, pas, ouais, euh, voilà, pas trop l'habitude euh, dans, dans l'univers de l'Appel de Cthulhu de se promener, dans, de faire le tour du Loch Ness, etc., donc c'est plutôt, plutôt, euh, plutôt sympa. Et puis la galerie de, de PNJ est aussi assez intéressante. Il y a, il y a toute une galerie de PNJ, euh, bah, tous les rednecks, euh, enfin je les appelle comme ça, mais oui, pas comme on le appelle. <rire> tous, euh, tous les, les max. Il le, le, y a une galerie de, de rednecks un peu un, peu, un, peu, un peu très bizarre. Il y, a, il y a ce personnage. 30 PNJ. Hum? 30 PNJ au hey, total. Euh, Anne Chantraine, qui est un personnage aussi. Euh, il peut être très intéressant, ce côté euh, sorcière, euh, maléfique, caché derrière les dehors d'une jolie, euh, jolie jeune femme. Il y a, voilà, il y a, il y a plein, de, plein de choses comme ça qui sont vraiment très, très intéressantes dans le, dans le scénario. Euh, et alors, les, le site de ruines. Et, et voilà. Et après, après, il y a des choses à côté desquelles il est, est, intéressant. Il est, il est évident qu'on qu va passer parce que je pense aussi à, du fait de la structure du scénario, euh, qui laisse, euh, c'est une bonne chose, hein, qui laisse de la liberté, mais qui aussi n'amène pas pas forcément toujours son quota d'informations pour les joueurs, qui fait qu'on passe, là je pense sur le site de, de fouilles par exemple, euh, clairement il n'y a rien qui nous y retenait, on y est passé, on n'a rien trouvé, bon on est parti. Et je pense je pense très sincèrement qu'il devait, devait probablement y avoir dans le scénario des événements très importants à y vivre dans, dans, dans ce Au minimum, dans ce un bio. bouquin en plus. quoi. Euh, oui, ou même même tout simplement peut-être des événements, des petites scénettes auquel, à, à travers lesquelles on est passé comme, comme si elles n'existaient tout simplement pas parce que c'était pas la priorité pour... Euh, oui, pour parce dire, que une parce de façon logique, logique, on avait autre genre, chose, dans, chose dans, dans la tête. C'est ça, on ce était on on dans une autre dimension. Et, euh, et voilà, mais sinon, le, sinon voilà, ça, je, je trouve que l'épisode est très intéressant. Après c'est dans la, dans la campagne, C'est un peu comme l'épisode de New York, l'impression que l'épisode de New York m'a fait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment trouver des liens pour le MJ, je, ça Moi je l'ai pas lu. Hein. Je ne sais pas à quoi ça ressemble à la lecture. Mais je pense qu'il faut pour le gardien il y a quand même cette difficulté de trouver des liens entre tous ces scénarios qui sont quand même euh, Tout en changeant entre. les persos tout le temps parce qu'ils passent leur temps à crever. Oui, alors oui, voilà, je... a cette, cette énorme difficulté là, moi j'arrive, on arrive sur le quatrième scénario, donc j'entame mon quatrième personnage, euh, et vu comment le scénario se déroule, je pense qu'il en faudra un derrière, euh, et c'est là où la difficulté aussi de ce genre de campagne se pose, c'est qu'à force d'avoir des morts et des, des gens qui perdent la tête, on va finir par perdre le fil, c'est-à-dire qu'après on va bientôt avoir au plus aucune raison pour que nos investigateurs s'en mêlent, parce qu'ils n'auront plus aucun lien avec le groupe, et ça, ça c'est un petit risque, un petit danger je pense pour la, la pérennité de la campagne aussi là, clairement, je me demande comment on va faire après, parce que techniquement, au point où on en est, pour avoir un lien après, ça va être un peu difficile. Hein, ouais. euh... Et, euh, et puis après, voilà, il euh, y, a, y a aussi ce côté. Euh, on a un groupe de joueurs euh, qui, est, qui, est, qui a une façon euh, très, qui apprécie diversement les situations, on va le dire comme ça. Et euh, on est plus ou moins rentre dedans, il y a aussi ça qui, qui joue un petit peu dans le.. Oui. Euh, non, un groupe qui, a, qui est pour le moment qui a, qui a, qui a assez disparate justement du fait de ces personnages qui vont, qui viennent et qui n'ont pas le temps de constituer un groupe qui soit vraiment parfaitement soudé aussi. Parce que juste... ça, ça joue énormément ben ça En je fait pense, ce hein. qui se passe c'est que là ce qui s'était passé, on avait trop de personnages qui étaient forcés sur euh, le combat et tout... Enfin, pas sur le combat à proprement parler, mais très forcés sur le côté euh, investigation à la brute ou des conneries comme ça. Ah c'est pas obligé là. Et, Oui non, et c'est ce que je te disais, on mais... était très forcés sur un certain type et là, quand tu regardes, bah, on est complètement à l'opposé et on n'a que des personnages qui sont quasiment à l'opposé. Voilà. En fait, on a tous pris des personnages liés plus ou moins au côté occulte et tout ça cette fois. Oui, oui Et tu oui. sens oui. le coup qu'on va refaire la bêtise de repartir tous à prendre un personnage qui... Euh... Je hmm. vois comme ça en fait, c'est qu'on. Comment... Alors, Alors moi, je ne je, te, je, je te, te cache pas qu'à chaque personnage que je crée, j'ai quand même bon espoir qu'il aille jusqu'au bout de la campagne. Bon, oui, <rire> c'est un espoir. Mais là, par exemple, le personnage qui est actuellement en cours, j'ai bien vu. Euh, mm. On ne va pas, pas spoiler ce, ce, euh, ce qui va se passer après. Mais euh, bon, il est déjà déjà mal en point, sachez-le, hein, vous en doutez bien. Mais enfin... Euh, j'ai quand même bon espoir, moi, toujours, d'amener euh, mon personnage. Mon but, c'est quand même qu'il survive et qu'il arrive au bout. Je ne pars pas du principe qu'il va, qu va mourir. Même quand je, quand je vois bien qu'il est mal en point, je, Willy, jusqu'au dernier moment, hein, je me suis dit, après tout, si ça se trouve, euh, je vais réussir à le faire survivre. Ça va être compliqué pour lui de vivre dans un corps qui n'est pas le sien. Bah, Mais j'ai toujours eu l'espoir, jusqu'à ce qu'il tombe par terre et qu'il soit mort, j'ai quand même eu l'espoir qu'il arrive à s'en sortir. Voilà. C'était <rire> léger de trop. Euh, je pense a, que c'est important eu de eu parler aussi de ça. Mmh. Il y a eu, y a eu une, une relance Il y a eu une relance non, ça, Il y a un moment, j'ai plus rien Oui oui non mais, euh, Et puis bon, c'est vrai qu'il était quand même en mauvaise posture euh, Oui, techniquement, il ne tenait pas la route hein, euh... Mais, euh, mais voilà, donc, euh, donc un, un bon épisode, mais qui, euh, encore une fois, je pense que si vous faites jouer cette campagne, vous avez l'avantage, si vous regardez ça, d'avoir déjà des infos sur la façon dont ça se passe moi je conseillerais franchement très très fort à un gardien de reprendre, de reprendre ce, tout ça pour donner une cohérence du scénario 1 au dernier scénario, et je pense que là il y a une trame à tisser en plus de ce qui vous est fourni. Parce que moi je pense vraiment là de ce qu'on a fait, on voit bien qu'il y a un, truc, un schéma global qui se, qui se détache, mais malheureusement entre chaque scénario, on voit bien que ça, ça peut aller un peu au forcing. Alors pour New York c'était facile parce qu'il y avait un événement, un décès, un enterrement qui liait un peu le reste, pour, pour l'Écosse, c'était déjà, déjà beaucoup plus délicat de choisir, particulièrement l'Écosse. Si on n'avait pas eu cette fameuse lettre, on n'avait aucune raison de d'y foutre les pieds. Et on n'aurait jamais su que l'artefact se trouvait là-bas. Et encore, dans un sens, quand tu regardes, on était prêt à ne limite pas y aller au tout début. Alors, euh, ouais, si on mais était, à partir du moment où tu reçois un télégramme... même au télégramme, on a quand même pesé longtemps le pour et le contre. Hein. Mais, ouais, ouais, ça, oui, vrai. oui, mais, euh, Voilà. je pense, je pense que euh, rajouter une, une, une, une intrigue, un petit fil rouge, euh, du début à la fin de la campagne, il y a Karl Stanford hein, qui sert de fil rouge, mais malheureusement il, là, il, là il, on, on l'a pas croisé. Voilà, il aurait pu par exemple servir pour aller en Écosse. Ah, on l'a on jamais <rire> euh, ben, on on croisé. Fait, bah, bah, typiquement, on aurait pu trouver, tu vois, un billet de un, un billet, billet d'avion voilà, avec un, qui... un billet de, un billet de train qui tombe avec euh, une date, oui, un billet de, de bateau qui tombe avec des dates disant que de telle date à telle date, il, se, il va vers l'Écosse. Et ça, ça par exemple, là ça, ça nous aurait fait ah bah oui, le grand méchant c'est Karl Stanford et on lui court après à lui. Même si c'est, clairement, c'était pas, pas lui le centre du scénario. Bien. Ouais. Eh bien, merci d'avoir euh, regardé cette, euh, cette vidéo. Et puis, eh bien, à bientôt pour de la suite des aventures de, des ombres, des de Yogg dans un univers toujours aussi désespéré. N'oubliez pas de vous abonner. Et, euh, pour faire plaisir à, à notre grand maître, euh, n'oubliez pas Tipeee, qui est un, un, bon moyen pour faire vivre la chaîne. Merci les relis Salut. À plus les Rolis.